Et voilà ouais. Bon, dernier show du festival, on a organisé un truc un peu à l'improviste comme d'hab mais normalement euh, on va foutre un DJ sur notre camion. Il va mixer et on va emmener les gens sur un spot et on va faire du parcours. On sait pas trop combien de monde il va y avoir mais la mairie dit qu'il va y avoir pas mal de monde. Et ouais. bon, y a quand même Mais qu'est ce qu il qu il se passe peut... en... Le van on va le faire caler, on va mettre un DJ dessus T'as <rire> <rire> déjà vu ça ou pas <rire> Là les gars ils sont en d'installer le setup pour mettre le DJ Il va être sur le van <rire> Ça va attirer les gens, on va se balader avec le van. Ça va être cool. Il, Il en aura vécu des choses, ce van, putain. Mais j'espère qu'il va pas canner là, sur la route. Hein, parce qu'après, on va dans le Verdon, on va rouler 12 heures cette nuit. On lui fait, on lui fait, fait vivre de des choses. De bah, Ça, Ça va partir. Ouais. Ça va être le rush. Ouais, Ça <rire> va être incroyable. J'ai filmé le monde qui est a un est un là les gens ils sont c est c est train m en train d'écouter Monsieur le Maire ils sont pas prêts mais c'est bon multiprise prise enceinte Multiprise enceinte allez Sa mère, ça va péter le soin il va oui. mettre elle là elle là on va danser on est à la bourre c'est fou <rires> l'impro c'est incroyable en vrai il y a tout le monde qui bouge ça ça va être fou il manque un câble un câble il nous manque un rouge. Coupe le fil Il rouge. Il nous manque un fil rouge. Coupe le fil rouge, putain. Il a trouvé son câble. Allez Let's go. Oh, C'est tellement pressant. <rire> eh, vous êtes sûr ou pas Chaud au cœur de voir autant de monde qui assiste à un training. Merci beaucoup. On remercie oui. aussi le festival de Port-Louis de nous avoir oui. acheté. Il y a beaucoup trop de ça va faire des trucs les gars C'est trop génial Bon les gars je suis à l'arrière du van. Parce que là on est vraiment vraiment fatigué, on vient de finir les shows à Port-Louis. On fait route vers le Verdon, c'est les prochaines aventures. On est invité à un festival aussi de parapente et de slackline. Donc là on va se tracer, on va faire 12 heures de route en non-stop pendant la nuit, donc on va se relayer. Là moi je commence à dormir dans le coffre et après je vais conduire. Bon là on a descendu toute la France toute la nuit. Et on arrive à Moustier-Sainte-Marie pour le deuxième festival. Et on est cané. Les gars, ils ont roulé toute la nuit et je suis bien content de pas avoir mon permis hein. Oh là là. la la là. On est arrivé. 12 heures de route. on est arrivé putain, on est en un seul morceau. Oh la nouvelle colique. Non, c'est quoi ce short Non. Oh non. Nouvelle collègue On est pas mort pendant la nuit sur la mort. Putain. Et Yes. 10 boîtes 10 Ok, on vient d'arriver au festival, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. donc là on a enchaîné le festival, yeah, yeah, yeah, yeah. et passant, on va dormir dans ce fait momilo, fait juste des derrière, des ça, ça va être stylé. On est fou, <coughs> ça part en rando, ça part en, en sudation, surtout. <rire> Tant qu'on arrive là-haut, les gars, on va avoir perdu 3 kilos d'eau. Je vous présente Rudy, légende de wingsuit, voilà, ah, vous Rudy. pouvez tous le on on fait, fait, ça, tu fait, vas les bien Légende yes. de rien, super ouais. <rire> Ça va être trop cool de voir du wingshoot, moi perso j'ai jamais vu ça J'ai rien, je crois qu'il est trop hippé, là Personne n'a vu ça ça va, en être, en fait. ça où, va quoi. être fou On est parti euh, dans une euh, rando pour monter sur euh, un pic tout en haut du Vardon parce que là on est avec euh, deux gars qui vont sauter en wingshoot et à Skip, euh, un mec qui s'appelle Rudy qui a fait euh, un masse de saut et c'est une putain de légende dans le game donc euh, ça va être euh, bien stylé de voir ce gars là se lancer en wingshoot c'est un truc euh, bah, qui, est, qui nous rentre dans la tête quoi, pour plus tard du coup, euh, ça va être notre première expérience on va aller voir s'envoler. On a bien hâte, mais pour l'instant faut monter jusqu'en haut. au ah, ouais. oh, ouais, yo, yo yo yo yo, incroyable On fait une randonnée, c'est une première pour la visée On arrête tout, je suis en train de crever là. Je sais pas bien pourquoi bien. ils ont pas mis des marches, en plus les ingénieurs ils sont pas malins parce que il y a des montées, et après il y a des descentes, pour après remonter, c'est fort ça. Ouais, mais au moins on va voir quelqu'un sauter en wingsuit, et puis comme j'ai la flemme de descendre, bah, je pense que je vais sauter. Ah, bah, on en bas là-bas. Et là, les conditions, elles sont bonnes ah bah Là, les conditions, elles sont... elles sont portantes, mon gars. Mais là, il faut ah. porter tes couilles, là, pour sauter. <rire> Toi, tu passes là-bas, euh, dans, le, dans le petit V, là. Moi Tu vois le petit pilier là-bas, là, -bas, là Ouais. Ouais, ah, je passe au-dessus. Oui. J'ai regardé mon GPS, là. Là, ouais, quand t'arrives plein pot, et que tu, tu mets un coup de baguette comme ça, quand t'arrives juste à la cassure, là, On oui. va ouais. oh, 20 mètres. Ouais, je comprends rien. <rire> <rire> Je suis du père. Ça, Ça parle windsuit là Je suis du père. Ça parle d'aérologie mais on sait pas bien ce qu'on dit non plus. Okay. C'est comme la théorie, c'est comme l'école. Tout marche bien en théorie, mais en pratique, c'est pas la même chose. Ah les gars, sortez les pop là. Ça va ah, être une dinguerie. Hein. Moi, ça fait 20 ans que j'en fais et c'est à 30 non, ans que ça Les ouais, premiers, c'est il y a 30 ans. Hein. C'est vieux et jeune à la fois il n'y a pas ouais. peu d'expérience en fait, on n'a pas beaucoup de retours. tu vois. Parce ouais. qu'au début, la wingsuit, on partait sur des palettes de 600 mètres. Et après, on s'est dit, ça nous fait chier de faire 600, 800 bornes à chaque fois, donc on va essayer de sauter près de chez nous. Et donc les 600 mètres sont passés à 300, de 300 250, 250 200. Et là, du coup, on n'était pas sûr de pouvoir avoir le temps de voler. tu on est arrivé, on était trois potes, on regardait, on chaud, ouais, c'est chaud, Plus de sens. Il y avait souvent un dans le groupe qui disait, ouais hey, je me sens. Et là on le regardait bien. Et puis quand il passait, on disait, ça passe, on y va. Ouais mais clair. la technique des bâtons marche, mon gars. <rire> moi... Alors, il faut savoir que lui c'est un peu quand plus, même. Hein. Il y en a, tu ouais. vois, ils ont quand même des trucs vraiment plus stylés que ça dans leur combi. Mais... Ça se voit pas ouais. ça. Ouais, il ça m'a sauvé fou, la vie. Ouais. Comment ça, ça t'a <rire> sauvé la vie j'ai pris une île électrique, j'ai tapé dedans ça, a déchargé la Ok, il se transforme en oiseau, là Petite chemise Bonne chance, mec Allez, Allez. Plaisir en bon, il a... Là, il y a pas oh, mal oh. de vent, du coup, ils sont en train de jeter euh, des bâtons pour voir Ça va dedans, regarde Merci, mec Là, c'est chaud au niveau vent. Du coup, il euh, y a Rudy, allez, le pilote allez, le plus expérimenté, allez, qui va allez, sauter allez. en premier. Allez, hein? C'est bon, tout le monde? Fais ça bien! Hein. Ça, ça filme. filme! Ça filme! Allez, 3, 2, 1, et. Wouh Oh les gars il est trop trop chaud ouais. <rire> Oh c'est magnifique putain c'est un oiseau C'est ouais, incroyable Ah ouais. ouais. ouais, il a tracé la hein. En vrai c'est quoi. C'est un des sports le plus impressionnant je crois Vraiment C'est infernable Il est trop chaud Ça part énorme Ça pose vers où Là Vous êtes chaud pour essayer les gars Mais bien sûr. Hein. Mec un jour, j'ai écouté ça les abonnés. Un jour, on fera une vidéo où on apprendra le wing suite. Bon, on vient de se remettre là de, bah, des deux sauts, des deux mecs qui sont partis. C'était vraiment incroyable. Et là, on va faire des petits plans de drone avant de redescendre parce qu'on a encore quelques shows à faire à Montier Sainte Marie. Bon là on se rush pour aller faire le premier show au festival de Moustier Sainte-Marie, c'est parti On aurait besoin de deux personnes supplémentaires. Une demoiselle, deux demoiselles, parfait Allez, allez, allez, allez Tu lui fais deux personnes, il en a mis cinq, c'est un malade Allez, allez. allez. Les de spots, pas en bas ou pas ouais. Bon je crois qu'il y en a certains et certaines qui ont kiffé le show Et là ça commence à training euh, en solo <rire> Oh là là, ouais, dingue ah, ça tchou. Tchou. ah vous êtes chauds Ah ça vous a donné envie de tester ouais. Bah ouais, on a, on a 30 déjà 30. essayé un peu mais on n'arrive pas. Le, eh, la première qui stick, je dois offre un flanc. Allez Let's allez. go <rire> Bon avec euh, Louis et Mathieu, on se dirige euh, vers le parapente parce qu'on va essayer le parapente pour la première fois de notre vie. Mais en plus c'est pas n'importe quel parapente parce que là ça va pas être juste un petit vol chill. Ils vont faire des acrobaties et tout, du coup ça va être incroyable. Là ça va être un rêve de gosse En fait on s'est entraîné avec Bastien, on a fait du parapente On était dans un champ et on s'est entraîné à gonfler la voile C'était juste pour tester, pour savoir comment c'était dur Et là on va faire notre premier vol avec quelqu'un du coup Parce qu'on n'est pas encore assez, assez chaud pour faire tout seul eh, il m'a fait tourner dans tous les sens mon gars. J'étais pas bien. Oh, oh, J'étais vraiment tu pas envie le dire. Euh, oh, Vas-y arrête. Ah bah oui, j'ai dit non, arrête non, au début. Ouais. Mathieu, ouais. On va lui dire au, début au début j'ai dit arrête. Après. Oh là il est reparti <rire> mon gars <rire> Non Mais, mais j'ai fermé les yeux Ça va pas être un vol chill en plus hein. Mais si moi je vais voler avec un, un mec qui. Il ouais, faut le secouer Mathieu Non non non non non les gars Le nombre de fois où on est en l'air dans notre discipline, mais que ça dure genre vraiment que quelques secondes. Genre même quand on fait des gros sauts en clip, ça dure quoi une, deux, trois secondes pour les, pour les plus gros tu vois Même pas Et là on va vraiment être en l'air pendant méga longtemps Ça va nous faire bugger le cerveau là Mais de toute façon on en avait déjà parlé de, de tous ces sports euh, Du parachute, euh, du parapente, tout ça là c On se devait d'essayer C'est la suite logique de, de, de ce qu'on fait L'eau est tellement bleue Ouais Ouah cette vue Je crois que je me rends même pas compte que dans quelques secondes là, on est en l'air. Ah oh, c'est fou Oh la dinguerie Et voilà Wouah Ouah c'est une folie C'est ouf! Est -ce une dinguerie Merci infiniment de nous soutenir parce que ça nous permet de faire des dingueries comme ça. On a toujours rêvé d'en faire et là on en fait. C'est ouf! Et c'est que le début hein, parce qu'il y a plein d'autres sports qu'on a envie de tester. Waouh, <rire> wow, La vitesse! C'est ouf! Ouais, L'atterrissage il est super chaud là parce que le vent il tourne dans tous les sens Ouais Et en plus t'as vu c'est encaissé et on a pas mal d'obstacles donc il faut un peu se jeter dans le trou à un moment Super Bien wesh mec Bah mec c'est merci hein C'est incroyable ça fait trop plaisir Bon merci d'avoir regardé cette vidéo on espère que vous avez kiffé En tout cas nous on kiffe trop ce genre de nouvelles expériences comme on vous l'a dit avec l'aspect léo, Là le parapente On va essayer de continuer un peu comme ça Tout en continuant à faire du parcours et du cliff Merci beaucoup en bon, ce moment il y, y a une je sais pas, il y a un, un super engouement sur la chaîne et ça vous fait trop trop plaisir, vous kiffez les vidéos, vous kiffez euh, ce qu'on produit, et ça c'est vraiment la meilleure des expériences. Oh, j'ai eu peur. Désolé. J'ai failli me prendre un parapente sur la, sur la tête. On vous dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo les gars. Ciao, Ciao